Et salut tout le monde, c'est whitman GMO Animal Cookie. Et oui, le GMO Animal Cookie, cette fois-ci, à trimé. <rire> 15 jours de séchage, 60% d'humidité. La température, j'avais 19,5. J'aurais aimé avoir 16 pour le séchage pendant 15 jours. J'aurais euh, été capable d'avoir 16... Mais de l'autre côté, j'aurais eu beaucoup de difficultés à garder 60% d'humidité. C'est très, très sec ici, là, présentement, là, environ 40% d'humidité. Donc, euh, j'aimerais autant avoir un petit peu plus chaud à 19,5% de température et d'avoir le 60% d'humidité assez facilement. J'ai déjà euh, trimé quelques cocottes du GMO Animal Cookie vraiment très très satisfait vraiment euh, vraiment satisfait de ma XS2000 de Vipar Spectra on a vu le résultat aussi là, de mes Mendocino Animal Cookie c'est très beau, regardez moi ça c'est vraiment très beau là, euh, le GMO Animal Cookie euh, je ne l'ai pas encore fumé mais le GMO est présent, le goût senteur de terreux et un petit senteur de diesel encore, donc en le fumant, on va voir les... peut-être une autre particularité, savoir s'il y a plus de terreux ou plus de diesel, ou c'est plus 50-50. Même quand le sentant, euh, ce phénotype-ci, je trouve qu'il sent pas beaucoup de diesel. Diesel là, du animal cookie. Oui pardon, donc euh, c'est ça, ça sent pas vraiment le diesel finalement, euh, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, là. je pensais qu'il serait pareil ou similaire là, à ses sœurs, aux autres graines de cannabis de GMO et cookie mais là je viens de réaliser que comme ça, ça sent pas vraiment le diesel. Donc je reviens plus tard dans la vidéo, on va en égrainer un, égrainer pour un joint, c'est sûr que le curing n'est pas encore fait là. On va attendre 30 jours là, dans les pots-maçons, faire euh, de l'aération euh, 2, 3, 4, 5 minutes par jour, là. Euh, faire un peu changer l'air, faire euh, changer l'air dans le pot maçon Je vous le dis, après 30 jours, ça fait une différence. Donc euh, celui-ci, d'après moi, il n'est pas vraiment prêt. Euh, le Mendo Chino Animal Cookie, il n'a pas été en curing, mais... Je le sentais quand même proche là, de, de, de son point final. Écoutez, euh, juste après le séchage, le Mendo Animal Cookie, ça a été la meilleure version euh, que j'ai faite à la date, euh, même sans curing. Donc, ça faisait la troisième fois là, que je faisais pousser le même Mendo Chino Animal Cookie. Et puis, sans le curing, il est meilleur que les deux premières fois que je l'ai fait euh, pousser. Mais celui-ci, euh, on va le faire en curing, comme le Mendocino. On va voir si ça va faire différent. Donc, on va en dégrainer un. On va le fumer. Il est bien séché. On verra après. Je vous reviens, je vous reviens bientôt. Hey gang, donc je viens de dégrainer un... 1.5 un g environ, là, du GMO de cookie La senteur de diesel est présente. Mais je ne ferai pas le test, là, euh, le smoke comme on dit je vais attendre vraiment là, à la fin euh, du mois euh, à la fin du mois de février ça va faire une 28 jours environ donc euh, on va attendre un peu plus tard mais on peut voir là euh, c'est quand, quand même assez brillant pas de mauve là, comme le mendocino et le donc on continue à trimer pour savoir là, combien de grammes qu'on a eu on se rappelle qu'on a eu 55 grammes avec le mendocino on aimerait avoir 55 grammes aussi avec cette plante-ci. On a 4 plantes à trimer. J'ai hâte d'avoir le total de grammes avec la XS2000 là, dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Mais on sait que c'est recommandé pour une 2 pieds par 4 pieds. Alright, je vous laisse. J'ai beaucoup de trimage à faire. On se revoit tantôt pour le résultat en nombre de grammes du GMO Animal Cookie. Le smoke test dans un mois. Alright gang, j'ai terminé euh, de trimer le GMO Animal Cookie numéro 2. Euh, une mauvaise production. Mauvaise production. Un peu de ma faute. Euh, Est-ce que c'est le phénotype? Beaucoup, beaucoup de gaspillage, beaucoup de petites cocottes que j'ai pas pris le temps de trimer. Euh, des mini-cocottes trop fluffy. J'ai pas assez euh, trimé le bas de ma plante. Euh, vous allez être sûr que la prochaine fois là, je vais vraiment couper là, un, un, un bon 2 tiers un bon 50% c'est garanti euh, trop de gaspillage ici là. il y a beaucoup, beaucoup de cannabis ici là, qui est trop petit, fluffy qui sert à rien donc ça va être le temps là, de peser le GMO Animal Cookie on va pouvoir un peu se comparer avec le Mendocino Animal Cookie qu'on a fait là, dernièrement qui avait 55 grammes. Avec le GMO là, ici, là, c'est garanti qu'on va avoir beaucoup moins. Donc, on va faire ça là, immédiatement. Peser la récolte du GMO Animal Cookie de Ripper Seeds. Alright, gagne le moment attendu. Il est vraiment moins beau. Euh, J'ai été un petit peu plus rough aussi avec euh, les coups de ciseaux. Euh, pour est du, du goût là, je vous ai dit tantôt un peu diesel euh, très très léger euh, j'imagine très faible en terpènes pourquoi je dis j'imagine Ben, vu que je ne l'ai pas fait là, euh, tester en laboratoire donc 32 grammes on est loin du 55 33 grammes, 32 j'ai fumé un joint de ça donc euh, on dit 33 on va laisser ça à 32 donc 32 grammes on va prendre ça en note là, pour additionner les 4 plantes je voulais avoir le 200 grammes donc euh, au moins 50 grammes par plante je ne penserais pas là, que les deux autres plantes là, qui sont présentement en séchage vont compenser euh, le 18 grammes ici qui nous manque là, pour atteindre un 50 grammes donc 32 grammes ici là, pour le GMO Animal Cookie je ne penserais pas que ce soit un phénotype là, extraordinaire euh, j'aime beaucoup plus là, les Mendochino Animal Cookie donc les deux ont un goût de diesel euh, c'est le Animal Cookie. Et ici le GMO. Un petit goût de terreux, mais vraiment très faible. Très faible le diesel. Très faible. On va attendre le curing. On va attendre 30 jours pour euh, en faire là, le smoke test. Donc je vous laisse là-dessus. 32 grammes. GMO Animal Cookie. J'ai vraiment gaspillé là, euh, plusieurs grammes qui n'étaient pas adéquats, là, trop fluffy. Euh, ça valait pas la peine. Alright gang, je vous adore. Un pouce, un commentaire. On se voit très bientôt là, dans une autre vidéo pour savoir la production de ces fameuses quatre plantes. Il reste le gelato cake et le triple burger à trimer et à peser. Ciao, ciao!